Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres c'est moi Zéna et voici les prévisions du Verseau pour la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi, la Lune sera dans la balance, votre neuvième maison. L'ambiance continue à s'améliorer et à prouver que la vie est très belle, mais il faut connaître comment la vivre. Votre optimisme sera contagieux et vous émettrez des ondes énergiques très positives, ce qui vous rend très agréable à converser avec ou à être avec. Des rencontres stimulantes et passionnantes pourraient avoir lieu sous l'influence de cette belle énergie. Votre créativité sera très stimulée durant cette période, alors il faut en profiter si vous étiez artiste ou écrivain. Mais aussi votre curiosité sera stimulée et vous pourriez faire des découvertes intéressantes, surtout si vous travaillez dans le domaine scientifique. Il faut seulement être attentif aux dépenses impulsives. Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre dixième maison. Vous ferez face à plusieurs genres de défis, y compris des défis au niveau de la communication. Vos messages pourraient être mal interprétés ou bien que euh, vous, vous soyez trop impulsif dans ces messages, ce qui pourrait rendre vos journées lourdes et difficiles. Mais ce qui est rassurant, que vous serez capable de gérer tout cela avec un peu de détermination et de diplomatie, car le Trigone, que fait la Lune avec Mercure, vous offre l'opportunité de voir les choses clairement et aussi d'avoir des pensées rationnelles, ce qui vous donne des compétences perceptives aiguës vous serez aussi en contact et en contrôle de vos propres sentiments. Alors pourquoi ne pas utiliser cette belle énergie de ce trigone pour gérer les défis auxquels vous ferez face durant cette période et surtout au boulot. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre onzième maison. Vous vous sentirez très sociable et les autres vous trouveront Très agréable, vous exercerez vos fonctions avec beaucoup de soin, de patience et de professionnalisme. Des énergies très amicales vous, vous offrent l'opportunité de prendre des initiatives, de proposer vos idées et d'entreprendre des négociations et des discussions avec beaucoup de tact. Vous serez capable de lire les autres et les situations intuitivement et vous rajustez en conséquence. Et si vous étiez une personne timide, c'est le bon moment pour entrer en contact avec votre sexualité et partager vos désirs passionnés. Votre charisme sera irrésistible. Profitez de cette période autant que vous, pu vous le puissiez, car la fin de la semaine portera des énergies un peu Lourdes. Je parle de samedi et dimanche. La lune sera dans le Capricorne, votre douzième maison. Vous sentirez une colère frémissante qui fera euh, surface et vous serez très facile à provoquer. C'est pour cela que vous devez éviter les personnes qui vous provoquent ou les situations tendues ou, confl ou, ou conflictuelles. Car si vous vous impliquez, vous n'en sortiriez pas gagnant. Il faut également éviter les risques, que ce soit au niveau physique ou décisionnel. Il faut ne pas s'accrocher à la colère ou la frustration. Prenez quelque temps pour relaxer, pour vous reposer et vous ressourcer durant cette fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verseaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne.